Bienvenue dans cette vidéo! Alors, comme vous avez vu dans le titre, on va voir comment acheter du bitcoin, du bitcoin ou d'autres crypto-monnaies de manière anonyme. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous inciter à le faire. Seulement, ça fait partie de votre droit essentiel de savoir que c'est possible, que ça existe et qu'on n'est pas forcément dans l'illégalité en le faisant. Ça aussi, c'est très important, je vais le dire. Eh bien, oui, parce que en fait, quand vous savez comment on achète du bitcoin de manière anonyme, indirectement, vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne, la blockchain, les crypto-monnaies, etc. Donc, ça ça me semble essentiel que vous le sachiez. Et là, peut-être que vous vous demandez, mais c'est pour qui Qui est-ce qui veut acheter des bitcoins de façon anonyme Pourquoi faire Alors, il faut savoir qu'il y a trois grands types de populations qui sont intéressées par ça et qui le font. Le premier groupe des personnes qui est intéressé par ça, bien évidemment, vous pensez aux personnes qui veulent échapper au fisc. Alors, oui, très clairement, puis ça dépend dans le pays dans lequel on est, mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent à rester anonymes, justement pour échapper aux impôts, et euh, c'est pas notre problème, en fait, chacun fait euh, ce qu'il veut. Sachant que, par exemple, si on prend pour la loi française, vous savez que c'est tout à fait légal, en fait, euh, c'est écrit dans la loi, hein, si je me trompe pas, à moins que ça change bientôt, ce qui serait pas impossible, mais de toute manière, techniquement, ce serait impossible, que euh, c'est tout à fait possible, hein, vous n'avez pas à, à déclarer si vous avez des bitcoins donc anonymes sur un portefeuille externe typiquement un ledger c'est à dire que là même la loi elle reconnaît que des personnes le font des personnes vont le faire et continuent de le faire là tout simplement que c'est hors de contrôle pour elle de le faire donc voilà ça c'était la première motivation la deuxième motivation disons que c'est plutôt pour un groupe de personnes qui font des choses pas très catholiques, pour le dire comme ça et qui vont se servir du bitcoin et des crypto monnaies pour financer euh, des projets troubles alors là encore une fois c'est pas de notre sens et la seule chose qu'on peut dire, c'est que de toute manière, crypto ou pas, euh, dans la finance classique, c'est déjà un problème en soi que l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, etc. Donc bien sûr, c'est très bien en soi que les gouvernements fassent quelque chose pour réguler tout ça, et en fait si vous voyez que les gouvernements et les institutions elles serrent un peu la vis autour des crypto-monnaies en fait c'est précisément pour cibler et empêcher ce groupe de personnes là. Alors après bien sûr, nous autres, le commun des mortels on en pâtit, mais euh, il faut savoir que la vraie cible c'est ça. Quand on vous demande un KYC, euh, de, donc d'envoyer de, vos papiers d'identité sur une plateforme, c'est en fait pour lutter contre euh, ce, ce groupe de personnes. En fait c'est pour réguler tout ça c'est pour pouvoir traquer ces personnes là. Donc bref j'y reviendrai par la suite. Et le troisième groupe celui dont je fais partie, et en lisant certains de vos commentaires, je sais que vous êtes nombreux aussi à le penser, c'est plutôt euh, par souci libertarien. Alors, je déteste faire ce geste-là, mais c'est pour vous dire que sans être dans cette philosophie-là, mais disons que c'est par souci de liberté, c'est-à-dire que là, ce qui nous intéresse, c'est simplement pouvoir être libre, ne pas être traqué parce qu'on achète des crypto-monnaies et de pouvoir en faire un usage euh, euh, anonyme, en fait, comme quand on achète des bijoux ou je ne sais quoi, on n'est pas là à nous traquer, on n'envoie pas des KYC. Et voilà, c'est plutôt dans ce cas-là pour la dimension de liberté, ça Sachant qu'elle est hyper fondamentale dans la création du même du Bitcoin. Ne serait-ce que le fait que le fondateur du Bitcoin soit anonyme, c'est déjà nous mettre sur la piste. Ça c'était en guise d'introduction. Maintenant, avant que je vous montre les quatre méthodes pour acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies de façon anonyme, il faut quand même que je vous dise deux trois trucs. Déjà, la première chose que je dois vous dire, c'est que j'ai lu qu'il y avait des personnes qui se disaient moi, je pas besoin de déclarer aux impôts, j'ai du Bitcoin sur un Ledger. Mais si vous avez acheté du Bitcoin, donc que vous l'avez envoyé sur une Ledger, c'est pas le problème. Mais si vous l'avez acheté par carte bancaire ou sur un échange sur lequel il y a votre KYC, vous êtes déjà tracé, vous êtes déjà traqué par le fisc et votre transaction n'est déjà plus anonyme. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises autour de la blockchain qui sont implantées en France, qui acceptent des clients en français, doivent se soumettre donc aux règles françaises, aux règles juridiques françaises. Et celles-ci, avec la loi Sapin, la loi Pacte, enfin toutes les lois un peu de ce style-là, elles obligent les entreprises à leur demander un KYC, donc le fait d'envoyer votre scan de carte d'identité, vos adresses, etc. Et donc, à chaque fois que vous passez par une plateforme qui vous demande un KYC, c'est déjà que vous n'êtes plus dans l'anonymat. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Aussi pour le Bitcoin, parce qu'il faut savoir qu'il y a des crypto-monnaies qui sont anonymes. Mais là, on va parler un peu du Bitcoin, c'est peut-être celle qui vous intéresse le plus, et puis après, ce sera plus facile de comprendre pour les autres. Mais ce que vous savez, c'est que toutes les transactions sont visibles sur la blockchain, justement, tout l'intérêt. Et tout le monde peut donc qui accéde. donc on utilise ce qu'on appelle des sites Block Explorer. Il y en a plein, hein, par exemple Blockchain Info. Et donc sur ces sites là on peut voir toutes les transactions depuis la première. Alors bien sûr, c'est pas votre nom, c'est simplement l'adresse famille numérique. Mais les services peuvent très bien remonter à vous si par exemple vous l'avez acheté sur une plateforme comme Coinbase, qui lui, c'est à quelle personne appartient à cette adresse Donc déjà, ça c'est quelque chose qui vaut savoir. Les personnes qui veulent vraiment rester entièrement anonymes, il faut qu'elles utilisent justement les méthodes qu'on va voir là. Pour le Bitcoin, en tous les cas, c'est ce qu'on appelle une cryptomonnaie semi-anonyme. C'est-à-dire que euh, ça reste dans l'idée et dans l'absolu anonyme si vous suivez les méthodes qu'on va voir après. Mais si vous passez par des plateformes centralisées pour en acheter et qui sont en plus régulées, et eh bien là, votre anonymat, il est euh, limité, voire il n'existe pas. Voilà ce qui me semblait essentiel avant de vous vous montrer les méthodes, et donc maintenant on va vraiment voir les cinq méthodes qui vous permettent d'acheter du bitcoin ou des d'autres crypto-monnaies, hein, c'est quand même important sans présenter votre carte d'identité ou sans passer par votre carte bancaire, qui est aussi une manière de retracer vos transactions. Première méthode, la plus archaïque, la plus simple, la plus intuitive, c'est que simplement vous avez par exemple un ami ou un proche qui peut vous envoyer du bitcoin directement sur votre toilette et que vous vous payez en cash ou par virement, mais enfin il faut pas que le virement soit trop fou donc ce serait quand même déjà louche. Ça, c'est, ça paraît simple, mais c'est la méthode la plus connue. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait souvent avec des amis. Alors oui, la méthode est super simple, ça c'est clair, et euh, assez paradoxal, parce que pour le coup, on est dans le monde réel pour du digital, mais euh, il y a quand même deux inconvénients à cette méthode. Bah déjà, il faut trouver l'ami qui est à côté de vous, avec qui vous pouvez le faire, parce que quand même, il faut de la confiance, il faut être là pendant qu'il vous l'envoie, et puis vous pouvez donner le cash ou le virement, une fois que vous êtes sûr de bien avoir reçu vos bitcoins. Donc on n'a pas tous un ami qui a du bitcoin à nous refiler, et surtout, il y a des manières plus simples de trouver des personnes comme ça, c'est justement la deuxième méthode, la méthode des pires tout. Alors, pour les plateformes peer-to-peer, -peer, de pair à pair, vous connaissez peut-être déjà BitTorrent, vous savez le, la plateforme où on peut télécharger par exemple des films et des audios. Et bien, il y a des plateformes comme ça pour les crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'on va vous mettre en relation avec des personnes qui veulent vendre des crypto-monnaies et d'autres qui veulent en acheter. Et alors, il faut savoir qu'au début, on n'avait que ça en fait pour acheter du bitcoin. Et oui, avant, il n'y avait pas autant de plateformes, et pour avoir du bitcoin, et bien, on devait euh, se les échanger comme ça. Que même ces plateformes-là, avec euh, le temps, elles sont soumises à des nouvelles restrictions. Peut-être que vous connaissez localement. Bitcoin et eh bien maintenant lui aussi il demande euh, des papiers. Il y a une autre plateforme que moi j'utilise beaucoup qui s'appelle Paxful. elle est vraiment super et pour le coup elle nous demande pas de KYC, c'est à dire que vous pouvez euh, trouver des personnes qui vont vous vendre du bitcoin et vous avez plus de 300 manières de payer c'est ce type de plateforme là que beaucoup beaucoup de personnes utilisent et puis il y a aussi des personnes qui n'ont pas de carte bancaire qui n'ont pas d'autre choix typiquement euh, nos amis africains utilisent beaucoup ces plateformes là alors aussi il y a quelque chose qu'il faut savoir c'est que il y a des vendeurs qui vont quand même vous demander des papiers c'est à dire que là c'est pas tant avec la plateforme que vous allez dealer vos papiers mais avec le vendeur qui lui euh, a besoin veut plus de sécurité va vous demander des papiers. Donc c'est à vous de faire le tri. Alors dites-moi si vous êtes intéressé, je pourrais vous en faire un tutoriel précis. J'en ai déjà fait un sur local Bitcoin. Retenez en fait que la plateforme elle sert de garantie parce qu'elle va utiliser un escroc. Et un escroc, j'ai pas dit escrow, c'est justement l'inverse. Si vous voulez une partie tiers qui va garder le Bitcoin et le libérer une fois que la personne a vraiment envoyé l'argent. Voilà, ça vous fait une garantie et ça sert d'arbitre en quelque sorte. C'est-à-dire que là vous êtes sûr que vous payez et que vous allez vraiment recevoir vos bitcoins. Il y a plein de choses à savoir sur ces plateformes-là. Vous allez voir que les prix diffèrent parce qu'il y a vraiment des gens en fait, c'est leur job, ils gagnent de l'argent comme ça, tout simplement ils font de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'ils vont l'acheter moins cher et le revendre plus cher parce que c'est le prix aussi de l'anonymat. Quand vous voulez acheter du bitcoin de manière anonyme, eh bien eh ça peut coûter aussi plus cher. Si vous voulez du cash ou même euh, revendre vos bitcoins et avoir du cash, vous allez certainement le payer plus cher que sur les plateformes centralisées. C'est ça le revers de la médaille. En tout cas, ce site est top. Il est réputé. Beaucoup de personnes l'utilisent. Je vous ai dit, moi aussi je l'utilise. Et euh, par exemple, pour les personnes qui veulent vraiment faire de, de l'anonyme, vous pouvez utiliser des cartes bancaires payé euh, je sais pas comme la mastercard par exemple ou la Adcash ou neteller mais bon euh, comme vous le savez si c'est anonyme c'est à dire si vous donnez pas vos papiers d'identité vous avez des taux de retrait des plafonds euh, vraiment réduits. je crois que c'est un maximum de 200 euros encore ça dépend des cartes donc euh, voilà à vous de voir vous pouvez en acheter plein et acheter une grosse somme mais euh, voilà c'est galère et là encore c'est un autre verre de la médaille quand on veut acheter du bitcoin de manière anonyme c'est peut-être pas aussi simple que quand on va dans une plateforme et qu'on met simplement sa carte bancaire donc voilà pour la deuxième étape et maintenant, on va passer à la troisième méthode qui est la plus pratique à mon sens, celle que j'ai fait beaucoup aussi personnellement. Mais même si, encore une fois, ce système-là va aussi subir des restrictions, c'est sûr c'est bien sûr la méthode des ATM donc on appelle ça aussi BTM, les distributeurs de bitcoin en fait, c'est exactement la même chose que des guichets automatiques, que des distributeurs d'argent classique sauf que là, eh bien, vous pouvez mettre du cash et recevoir du bitcoin sur une adresse que vous aurez choisi. Là encore le principe est super simple, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de, de distributeurs différents et il y a des particularités pour chacun il y en a qui n'acceptent pas le cash, mais la plupart le font. Et si vous voulez savoir si vous avez un distributeur à côté de chez vous, et eh bien il y a un site qui s'appelle ATM Radar, euh, super connu, d'ailleurs je pense que c'est le seul, où vous pouvez voir selon votre situation géographique, où se trouvent des euh, BTM les plus proches de chez vous. Et en plus vous pouvez même choisir les distributeurs selon les crypto-monnaies qu'ils proposent, et vous pouvez comme ça avoir la bonne surprise d'avoir des distributeurs près de chez vous. Alors il n'y en a pas beaucoup en France, pourtant c'est un business vraiment euh, facile à mettre en place, et franchement utile, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des ATM qui servent de POS, donc de, de terminaux de paiement. En gros ça veut dire que des pourrait accepter des crypto-monnaies en paiement, c'est-à-dire qu'on ne serait pas obligé de donner sa carte bancaire mais qu'on pourrait payer par crypto-monnaie facilement et recevoir un reçu, etc donc oui ça c'était la petite parenthèse de la vidéo il en fallait quand même une et euh, oui c'est quand même un super business je comprends pas moi pourquoi on n'a pas beaucoup mais oui ça reste fondamentalement un bon business parce que le business model est plutôt pas mal, hein. vous prenez des commissions à chaque fois euh, et surtout c'est le moment aussi d'en placer, il y a une demande toujours plus grande. Bref je referme la parenthèse mais euh, je voulais vous dire quand même que j'ai lu un article sur des distributeurs euh, bitcoin qui ont été retirés de la ville de Rouen parce que justement la police a découvert qu'il y avait pas mal de dealers ou, ou d'autres choses qui euh, échangent beaucoup trop de cash en bitcoin donc voilà c'était peut-être une super méthode mais peut-être que dans quelques temps il faudra quand même donner son kawaii si bon toujours est-il qu'il y a des gens qui partiront quand même à malte euh, déposer du cash et acheter du bitcoin il y aura toujours des alternatives même si en soi encore une fois c'est bien quand même mine de rien que euh, l'état légifère euh, finalement c'est pour notre bien à nous tous indirectement donc voilà pour les trois grandes méthodes alors faut savoir qu'il y en a d'autres après qui sont plus poussées par exemple il y a des sites qu'on appelle des bitcoin mixer tumblr aussi et là euh, simplement vos transactions elles vont être dispatchées en plusieurs sous-transactions ce qui fait que ce sera impossible de, ou euh, impossible ou très difficile, de en fait de les retracer tellement elles auront été éclatées. Alors il y a pas mal de personnes qui les utilisent, moi je l'ai jamais essayé personnellement mais euh, sachez que ça existe et je sais qu'il y a de plus en plus de sites qui montrent bien qu'il y a une propension à le faire plus. Et enfin il y a la cinquième méthode qui est vraiment pour les geeks et euh, là encore je m'y connais pas assez, c'est vraiment pour ceux qui flirtent avec le dark web ou pas nécessairement mais des gens qui ont plus de connaissances en informatique qui vont installer des logiciels de type tor ou tails et qui vont euh, pouvoir utiliser des wallets adaptés bon voilà sachez que ça existe mais c'est pas du tout de mon ressort de vous en parler mais euh, sachez que ça existe en tous les cas voilà il y a des personnes qui vont le faire de façon ultra anonyme mais euh, déjà les trois méthodes elles sont déjà euh, pas mal donc voilà au moins on a vu toutes les méthodes et maintenant en guise de conclusion ce que j'aimerais simplement vous dire et comme comme ça on aurait fait un panorama complet euh, donc euh, du fait d'acheter des bitcoins de manière anonyme, enfin presque complet, c'est de vous dire que déjà il y a des crypto-monnaies qui sont euh, dites anonymes. C'est par exemple le cas de Monero ou Zcash, et là en l'occurrence c'est des crypto-monnaies vraiment anonymes, on ne peut pas retracer les transactions, et elle gagne en popularité. D'ailleurs, euh, je ferai certainement une vidéo sur le Monero parce que son anonymat euh, va faire que ça va être une monnaie de plus en plus recherchée. Typiquement, des personnes qui veulent rester dans l'anonymat, eh bien, vont pou elles vont vouloir préférer être payées en Monero qu'en bitcoin ou en autre crypto-monnaie. Donc je pense que les crypto-monnaies anonymes, c'est bien d'en avoir dans votre portefeuille en tant qu'investisseur en tous les cas parce que ça risque de boomer dans quelques années. Euh, et l'autre point, je vais vous le dire rapidement parce que euh, j'en ferai une vidéo dédiée, c'est simplement d'utiliser des wallets anonyme tout simplement. C'est-à-dire que là, jusque-là, on a vu comment en acheter sans procurer de façon anonyme, ok, mais euh, il faut quand même que votre wallet soit anonyme pour que le tout soit anonyme. Alors, j'en ferai une vidéo dédiée parce que le sujet le mérite, mais il faut savoir que, par exemple, typiquement, euh, vous avez le ledger, donc là, c'est ce qu'on appelle un wallet euh, externe, euh, cold wallet par excellence. Donc, une fois que vous avez votre adresse euh, Bitcoin dessus, on ne peut pas vous tracer ou, encore, ou alors vraiment, vraiment difficilement. Alors, aussi, elles sont censées être plus sécurisées, mais et, euh, il y a quand même eu un hack il n'y a pas longtemps sur euh, Ledger donc voilà, moi je sais que je me suis commandé la Sefpal euh, que j'adore donc pareil c'est toujours le même principe je vous parlerai aussi de la Sefpal, oui il n'y a pas que Ledger au fait, hein. il y a d'autres types de cartes qui sont tout aussi sécurisées et voire plus pour certaines, et puis aussi vous avez des wallets anonymes en ligne, il y a Exodus par exemple qui est vraiment pas mal, il y a euh, Samurai qui est le plus connu et donc là pareil c'est anonyme et là si maintenant vous vous demandez comment utiliser vos cryptos de manière anonyme sur les plateformes, il faut savoir que les plateformes vous demandent des KYC, souvent, par exemple si je pense à Binance, et je pense que c'est pas pour rien que c'est la plus utilisée, elles vous demandent un KYC à partir du moment où vous voulez retirer 2 bitcoins par jour. Donc si c'est pas votre cas, là encore vous pouvez être complètement anonyme sur Binance finalement. Vous n'êtes pas obligé de chercher des plateformes forcément décentralisées ou anonymes. Vous pouvez très bien être sur Binance, ne pas envoyer vos KYC et faire vos échanges. Moi j'ai envoyé mon KYC à Binance uniquement quand j'ai voulu demander ma carte Bitcoin. Ce que je voulais vous dire c'est qu'il pas mal de plateformes, oui, qui ne demandent pas de KYC tout de suite. Ça dépend des, des plafonds que vous voulez. Donc c'est tout à fait possible de les utiliser, de faire des échanges, de faire du trading. Et au-delà des plateformes, il y a aussi des services d'échange de type Morph Token ou Change Now où vous pouvez échanger vos crypto-monnaies sans envoyer de KYC. Et enfin, et je vous assure que je finis la vidéo comme ça, c'est de tout simplement passer par des plateformes décentralisées Ethereum avec des services comme Uniswap, par exemple, où là, vous n'avez pas besoin de KYC ou vous faites vos échanges, même si c'est limité à ETH. Et euh, dernier chapitre de de cette vidéo que je pense que qui est quand même essentiel c'est de vous dire que c'est pas un objectif en soi de vouloir utiliser des bitcoins ou des cryptomonnaies de manière anonyme. C'est pas si mal de passer par des plateformes centralisées parce que oui c'est souvent plus cher ou plus compliqué en fait tout simplement d'acheter des cryptomonnaies de manière anonyme. C'est beaucoup plus simple d'aller sur une plateforme centralisée et surtout c'est pas si dramatique que ça. Je veux dire quand on achète des cryptomonnaies sur une plateforme centralisée, mine de rien, on a quand même la sécurité autour. Ça va quand même à une société qui est contrôlée juridiquement et donc euh, c'est quand même plus rassurant, on n'est pas à l'abri d'arnaques ou euh, d'escroqueries. Donc voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc comme beaucoup de choses dans la vie. En gros, c'est à vous de voir selon votre situation quelle méthode est la plus adaptée pour vous, votre profil et ce que vous voulez faire dans quelques années. Tout simplement c'est que vous êtes maître de vous-même, maître de votre destin. À vous de prendre les bonnes décisions, ça c'est clair et c'est pas interdit de faire les deux par exemple. Voilà, je... Je finis la vidéo comme ça. J'espère vous avoir tout dit, ou presque, en tous les cas, à vous dire les plus essentiels. Et de toute façon, je ferai d'autres vidéos pour compléter celle ci Comptez sur moi. Passez une bonne journée et euh, prenez soin de vos crypto-monnaies encore une fois. Ciao